Nous apprenons aujourd'hui dans le deuil et le tremblement devant ces jeunes mémoires, ces dates et ces tomates. Nous reconnaissons la portée du combat de nos ancêtres pour la liberté en 1802 et nous nous plaçons dans leur lignée. L'histoire nous enseigne en effet que cette date relatrice est plutôt l'aboutissement de luttes séculaires pour que soit définitivement reconnue l'humanité des hommes et des femmes réduits de à l'esclavage. Même en bon, la l'abolition de l'esclavage, c'est aussi rappeler au monde que la voie c'est d'où elle vient. Je souhaite qu'à ce message, elle dise aussi que Disormaître, verset où elle va. un sujet important. Il faut, je crois, répondre à une exigence de vérité, de clarté et voir également avec les associations, avec la population, comment elle souhaite que l'on avance. Moi, je crois qu'il faut faire face à son histoire. Elle a du bon, elle a du mauvais, mais c'est en ne se voilant pas la face qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à avancer tous ensemble. malgré tout le travail qui a été fait aussi bien par les historiens que par aussi des associations, des gens qui militent finalement pour que cette mémoire soit beaucoup plus visible dans l'espace public, dans l'éducation aussi, puisque là, un chantier sur l'éducation a été ouvert depuis 2001 et il se poursuit, la fondation notamment travaille beaucoup avec le ministère de l'éducation nationale pour que réellement, dans les programmes, cet enseignement soit pris en charge complètement. C'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage et c'est la première visite euh, du nouveau ministre de l'Outre-mer. Donc je pense que c'est un signe euh, par rapport à ce que nous disons, puisque... J'ai toujours insisté cette nécessité qui est beaucoup plus de fluidité, de proximité, mais aussi que nous croyons dans une démarche de co-construction partenariale. Nous avons entendu les discours qui sont forts sur l'histoire, sur le passé. L'esclavage, effectivement, on ne peut pas l'oublier, mais on continue à commémorer, mais on continue à aider aussi.